Hmm. « Que faites-vous des traditions et de la culture ?» me demande-t-on souvent. Eh oui, nous vivons en particulier en France, dans un pays avec une longue tradition culinaire. Et on connaît beaucoup de cuisines ou de pays, en tout cas, qui ont une voilà une, une tradition culinaire. Donc, que faisons-nous de ça Alors là aussi, euh, <rire> j'ai une réponse assez assez directe. Euh, en quoi une tradition a de la valeur euh, Si euh, elle détruit, si elle fait du mal, euh, faut-il continuer les corridas Je pense aussi au massacre des dauphins qui se fait dans la baie de Taiji au Japon. Et le festival de Yulin en Chine où euh, on massacre des chiens ça veut dire quoi ces traditions Au nom de la tradition, faut-il continuer l'esclavage Il y a une tradition de l'esclavage. Au nom de la tradition, hein, faut-il continuer euh, le machisme Faut-il continuer le paternalisme Faut-il continuer euh, la ségrégation euh, des hommes et des femmes Je ne comprends pas en fait la notion de tradition, quelle valeur euh, elle peut avoir à partir du moment où elle détruit euh, la vie, tout simplement. Voilà, donc euh, je me sens... Euh, tout à fait clair vis-à-vis -vis des, vis -vis des traditions. Euh, il y en a certaines très chouettes qu'on peut certainement continuer avec beaucoup de plaisir. Je ne pense pas au carnaval, mardi gras, des choses comme ça. Mais euh, la tradition euh, de manger du foie gras euh, à Noël, de tuer la dinde à Thanksgiving et toutes ces choses-là, non, je ne pense pas qu'il s'agisse de traditions qui méritent euh, que l'on les prolonge. On peut certainement célébrer sans avoir besoin de massacrer, sans avoir besoin de tuer, sans avoir besoin de détruire les écosystèmes et de prendre à la planète et aux générations futures ce que l'on fait à chaque fois pendant les fêtes en particulier euh, pour moi Noël Jour de l'an euh, Thanksgiving euh, aux États-Unis et plein d'autres plein fêtes représentent en fait avant tout euh, et j'entends aussi euh, des fêtes religieuses représentent avant tout un massacre euh, innommable et inacceptable d'autres êtres d'autres êtres vivants d'autres êtres sentients et bien sûr euh, de tout ce qu'on prend aussi aux générations futures pour la planète et pour l'humanité